Les épargnants de BRSAL en assemblée générale ce 4 janvier 2023 au siège du Cap. Ces hommes et femmes ont à l'occasion été édifiés sur la suite du dossier relatif à leur épargne introduit à la cour de Njamena au Tchad et porté par Emmanuel Vimba et ses équipes pour leur remboursement après la disparition de cette structure. Pour le Cap et ses partenaires, l'État gabonais est doublement responsable en l'espèce. C'est pour cela qu'ils ont sollicité la Cour de justice qui l'a accepté pour son intervention forcée. Par ailleurs, le CAP et son conseil estiment à juste titre que le délibéré rendu par la Cour en faveur de la COBAC reste complaisant. C'est pourquoi la COBAC, l'État gabonais et le Comité national économique et financier, (CNEF) sont attendus à la barre dans quelques jours. Le remboursement des capitaux s'élevant à 32 milliards de francs CFA pour chaque organe et 17 milliards de francs en dommages et intérêts. Ce qui fait désormais un montant total de 96 milliards de francs CFA en capitaux et 51 milliards de francs CFA désormais en dommages et intérêts. Au cours de cette Assemblée Générale, d'autres décisions ont été prises pour un meilleur avancement du dossier à en croire. Emmanuel Vimba le CAP et le bureau de Noé ayant constaté l'entruisme adopté par le comité stratégique comme option politique au sein du CAP et du bureau de Noé, une option qui aurait entraîné malheureusement les dérives respectivement des avocats du Gabon et certains organes de presse nationale, ont décidé de l'exclusion des avocats du barreau du Gabon, de la dissolution du comité stratégique et l'exclusion des membres issus de ce comité. Mesdames et Messieurs, chers épargnes, le seul membre crédible maintenu par le CAP et le bureau de Noé reste le père Hervé Don, qui sera désormais déployé comme conseiller stratégique du bureau de Noé. En définitive, le verdict final sanctionné par le remboursement de nos capitaux aura lieu dans quelques jours en Jamena, au thème d'une audience dont la date nous a été communiquée. Notons que c'est pour la cinquième fois consécutive que la délégation du CAP se rend en mission au Tchad pour le dénouement de ce dossier qui concerne 18 000 épargnants.